Bonsoir, bonsoir à tous. Tout le monde a un verre Ça va durer, je pense que je vais vous embêter pendant à peu près 45 minutes. Je m'appelle Pierre, je suis technicien du son, je suis artiste musicien. Euh, J'ai suivi un cursus euh, professionnel qui m'a mené à travers l'électronique, plutôt en maintenance. Euh, je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, j'ai fait mon lot de tournées, de production de disques. J'ai pas mal zoné dans le DIY. Euh, ce qui m'a demandé de venir aujourd'hui vous voir pour vous expliquer un peu ce que je fais euh, de manière artistique et j'essaie de vous transmettre ça de manière pédagogique. L'idée, ça va être de vous donner des clés toutes simples pour, dans un premier temps, comprendre ce qu'est la synthèse analogique, donc qui s'applique autant aux synthétiseurs de base que ce que vous allez trouver dans les modulaires. Et dans un deuxième temps, on va glisser tout doucement vers, le... vers les boîtes et les fils. Je vais sans doute faire quelques raccourcis pour ceux qui sont vraiment super top. Je vais volontairement faire des trucs un peu simplistes pour que tout le monde comprenne, sans se faire de au cerveau. qui fait de la musique ok super Eh ben on va commencer par ça ah oui, déjà faut que je change de truc youpi yes. alors première étape qu'est ce que le son je vais loin, donc pour ceux qui font de la musique des eaux, vous pouvez revenir dans 5 minutes. Et j'ai demandé de l'aide à des copains. Un son, c'est de l'air qui vibre. Ouvrez grand vos yeux. Tu veux dire les oreilles, Jamy Non, les yeux. Quand ce haut-parleur émet un son. Vous avez vu La membrane vibre. Eh bien, c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer cette membrane. Et son télégrinerie, c'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympan. Alors, un son est représentée sous la forme d'une onde. Pression, dépression. Le nombre de vibrations en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Elle se mesure en Hertz. Ici, par exemple, on a une fréquence de 3 Hertz. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. Et inversement, plus le son est grave, plus la fréquence est basse. D'une manière générale, nos oreilles sont sensibles à des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Dis-moi, Jamy, si le son, c'est une vibration de l'air, quand il n'y a pas d'air Voilà, je vous encourage à voir la suite. Le plan, c'était un concert sur la Lune. Donc, comme l'a expliqué Jamy, en physique, le son, c'est une vibration. C'est-à-dire Si vous tapez vos deux mains ensemble, vous allez en chasser l'air, ce qui va créer une oscillation, une ondulation qui va pousser les particules d'air suivantes jusqu'à faire bouger dans votre oreille le tympan, qui ressemble un peu aux, aux graineries. Arrivé dans votre cerveau, cette euh, ondulation transmise par le tympan va se transformer en signe électrique. Votre cerveau va le transformer en information compréhensible par votre cerveau. Un son. De la même manière, c'est ce qu'on va utiliser pour un micro. C'est-à-dire qu'on va mesurer le mouvement sonore, donc l'onde, avec une membrane sur laquelle est montée une bobine. Au centre de cette bobine, on a un aimant, ça s'appelle la loi de Lenz. C'est-à-dire que la mo le mobilité, le mouvement de la membrane va faire bouger l'aimant dans la bobine et créer un champ électronique qui sera mesuré et enregistré sur notre support. C'est ce qu'on met sur une bande magnétique, c'est comme ça qu'on fait un vinyle, c'est ce qu'on transforme en données numériques dans une carte son. A l'inverse, et c'est là que ça va nous intéresser, nous, c'est le haut-parleur. On va amplifier le signal qu'on a enregistré, on va l'envoyer dans une bobine, le même principe de l'aimant. Le champ magnétique va faire bouger la bobine, bouger le cône, le cône va faire bouger l'air et va recréer le son qu'on a enregistré. C'est le même principe qui va être utilisé pour la synthèse. On va créer une ondulation sonore avec quelque chose qui n'a rien d'acoustique, uniquement avec des choses qui sont électroniques. Du coup, un son, ça ressemble à ça. Ça, c'est censé être un son de grosse caisse. J'y crois pas trop, mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce son-là Qu'est-ce qui, qu qui vont être les variables de ce son qui vont nous intéresser, nous, pour ensuite en faire de la synthèse On a la durée de la note en seconde. Comme l'a dit Jamy, on a la fréquence, c'est-à-dire que le temps qui va être écoulé entre deux oscillations en hertz. On a l'amplitude, donc la hauteur qui va être ce qu'on appelle en langage courant le volume. Nous on appellera ça l'amplitude. Et la manière ce qui va nous intéresser aussi, c'est la manière qu'elle sont d'arriver. S'il arrive brutalement, s'il se maintient, s'il se maintient ou pas et la manière qu'il va avoir de s'atténuer.